Hey, hey, hey, salut. J'espère que tu vas bien. Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, je vais encore bien. Si tu me connais pas, je me présente. Je m'appelle Caroline et je suis très contente que tu m'accordes ton temps et qu'on puisse partager ce moment ensemble. <rire> Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au vif du sujet. encore un témoignage, je vais te témoigner une période de ma vie durant mes temps de prière, durant mes temps de lecture biblique, dans ma vie de tous les jours. En fait, je voyais pas ou je n'entendais pas Dieu. Est-ce que je suis dans un péché Est-ce que je suis dans le truc Tu vois, je me suis posé mille et une questions en vain parce qu'au final, il n'y avait pas de péché. Il n'y avait pas de péché. Non, pas que je suis parfait. J'ai pris contact avec une amie et je lui ai expliqué un peu ma situation de ce fait, une petite parenthèse, vraiment, ayez des amis en Christ qui vous conseillent comme il faut, qui vous réprimandent quand il faut, qui vous aiment comme il faut, enfin voilà, des, des vrais amis en Christ. Et en fait, de ces discussions, il y a eu trois conseils que j'aimerais partager avec toi. Le premier conseil, c'est arrêter d'assimiler notre relation avec Dieu à celle qu'on a avec d'autres êtres humains. Okay? Arrêtons de voir notre relation avec Dieu comme celle que par exemple j'ai avec mon mari, comme celle que j'ai avec mon ami, comme celle que j'ai avec mon papa. C'est, ok, Dieu est notre Père, mais c'est céleste et c'est différent. C'est différent, on ne peut pas attendre de Dieu les mêmes réactions que notre humain. Quand je parle avec un homme face à moi, je le vois, donc euh, des fois il va hocher la tête quand je lui dis en tout cas, t'as raison, t'as pas raison, il peut me prendre dans ses bras, je vais, je vais voir qu'il va faire ça pour me prendre dans ses bras. Et je vais lui rendre pour lui <rire> dans les bras, tu vois. Il peut me répondre là, je vais entendre directement. Non pas que c'est impossible avec Dieu. Ce n'est pas ce que je dis, parce qu'il y a plein d'expériences que moi j'ai vécues, que je suis sûre que tu as vécues, qui prouvent la présence de Dieu. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est qu'avec l'être humain, terre à terre, comme nous sommes là, on voit les réactions instantanées. Ok, C'est instantané. Mais on ne peut pas forcément attendre qu'avec Dieu, ce soit toujours instantané. Il faut qu'on arrête d'assimiler cette relation divine à une relation terrestre. Deuxième conseil, si tu es en Christ, tu l'as accepté Jésus comme ton sauveur et tu as accepté que Jésus c'est le fils de Dieu, Dieu a fait de toi son père, euh, son enfant. Dieu a, fait, Dieu a fait de toi son enfant. Il n'y a rien qui va enlever ça, tu es son enfant, c'est tout, c'est comme ça. Je suis la fille de mon père, c'est comme ça. Sur terre, je suis la fille de Dédé, c'est comme ça. <rire> tu es la fille de Jean-Yves, c'est comme ça. Tu es le fils de Marine, c'est comme ça. C'est un fait et ça, rien ne peut t'en enlever. Ça, tu es enfant de Dieu si tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur et maître. Si tu as reconnu que Jésus-Christ est le fils de Dieu, si tu es passé par les eaux du baptême, aussi. Sois simplement enfant de Dieu. <rire> Sois simplement son enfant. Laisse le Saint-Esprit te guider et tu verras comme... Ah, comme c'est léger, quoi. Troisième et dernier conseil. Dieu nous dit, dans sa parole, je mettrai le verset là, parce qu'il y a de fortes chances que je le dis mal, <rire> qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie, et ça jusqu'à la fin des temps. Jésus, il ne ment pas. Il dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie. Il sera avec nous tous les jours de notre vie. Même si je ne le vois pas, même si je ne l'entends le pas, même si je ne le sens pas, je sais qu'il est avec moi puisqu'il me le dit. Il faudrait qu'on arrête de laisser le diable nous faire croire le contraire. C'était ces trois conseils que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et puis voilà. <rire> je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon matin. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye